Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelques petites astuces et vous donner quelques informations sur euh, deux, trois, deux trois choses, notamment les types de murs, le module euh, Grid Scale Menu qui permet de caler très facilement euh, sa grille euh, fonderie sur la grille euh, déjà dessinée de votre carte, et enfin un petit tips euh, qui permet de créer des murs euh, facilement. Voilà, bon, on regarde ça tout de suite. Donc euh, je vais vous montrer, euh, parce qu'on m'a posé souvent la question, euh, comment réagissent les différents types de murs lorsqu'on souhaite euh, délimiter euh, toutes les visions de chaque joueur. Donc, Pour commencer, il suffit d'aller dans le petit onglet outil mur qui ressemble à un bâtiment euh, grec. Outil mur Et donc là on a différentes fonctions. Je vous ai mis euh, sur une petite map faite maison avec les différents types de murs qu'on peut dessiner. Donc les murs, les murs invisibles, les murs éthérés, les portes cachées, les portes simples et la végétation. Donc je vais commencer ici avec les murs simples. Donc j'ai mis d'ailleurs les, les murs à la couleur des traits. Plus ou moins. Et là je suis en train de dessiner un mur tout simple. Ensuite je vais mettre un mur invisible. Euh, on va maintenant un mur de terrain. Là pareil, je vais dessiner là, plutôt un rectangle. Hop. Et voilà. Je vais dessiner un mur invisible ensuite. Je vais mettre plus ou moins par ici, voilà. Maintenant, je vais vous dessiner un mur éthéré. Alors, tout le monde, qu qu'est-ce qu que la différence entre un mur éthéré et un mur invisible Je vous expliquerai ça justement quand on, on utilisera avec un joueur, en mode joueur, la différence entre une porte, donc une porte, qui sera symbolisée pour le joueur par un petit icône porte, ouvrir et fermer et on va faire une magnifique porte secrète qu'on va mettre euh, ici Hop. voilà je les ai un peu en... impeccable donc en fait euh, juste pour et un mur c'est un mur donc on voit pas derrière le mur et physiquement on peut pas le traverser un mur invisible c'est-à-dire qu'on voit à travers le mur, c'est comme s'il n'y avait pas de mur en fait. Sauf que il y a une barrière euh, en fait infranchissable. Le joueur voit derrière, il ne voit aucune différence. Mais par contre, il ne peut pas franchir la, cette fameuse ligne bleue. Le mur terre, c'est l'inverse. On ne voit pas derrière, mais on peut traverser cette, euh, ces, cette ligne d'horizon. Et du coup, on se retrouve derrière et on, on retrouve la, la vision de, de derrière. Une porte, bah, c'est une porte, on peut l'ouvrir, la fermer. Et la porte cachée, en fait, aura, la, pour le joueur, euh, la même, euh, même apparence qu'un mur. Il verra un mur, il pourra pas le traverser et il ne pourra pas euh, voir ce qu'il y a derrière. Donc c'est relativement assez simple. Et on va regarder ça tout de suite en se connectant avec un joueur. Donc me voilà connecté maintenant en mode joueur. Donc... Euh... Vous voyez tout de suite les, les différentes visions qu'on a par rapport au mur invisible, mur éthéré, portes cachées, porte murs et végétation. Alors, mur, et ben en fait, on ne voit pas ce qu'il y a derrière ce mur et on ne peut pas le traverser. Au moment qu'on essaie de le traverser, petit message qui nous dit que le mouvement du token ne peut pas réaliser cette action, c'est-à-dire qu'il ne peut pas traverser ce mur. Okay. La végétation, en fait vous avez remarqué la végétation on, voit, on peut voir l'intérieur de la végétation mais on ne voit pas derrière en fait c'est imaginer des grosses broussailles on, on, on en comprend le contenu donc on, on, peut, on peut imaginer facilement le contenu de cette végétation par contre celle-ci cache la vue derrière elle donc euh, voilà la vision de la végétation et la végétation, l'appareil, on ne peut pas la franchir même message que pour le mur. Notre petit personnage Bob Test voit voit rien en fait. Pour lui euh, il a la vision de l'autre côté de ce mur invisible qui est démité par ce, ce trait bleu. Par contre au moment qu'il va vouloir progresser parce que pour lui rien ne l'empêche il va voir le message comme quoi il y a un mur qui euh, qu l'empêche de, de progresser dans cette direction. Donc c'est un mur invisible en fait, tout simplement. Ça l'empêche de continuer, bien qu'il ait une vision euh, du, euh, derrière le mur. Le mur éthéré, euh, c'est exactement l'inverse du mur invisible. On ne voit pas derrière la, la, ligne enfin, la ligne du mur éthéré. Par contre, on peut la franchir. Donc là, vous voyez, je suis vraiment en limite du mur. Et si je veux continuer à descendre, ben, je peux. Et du coup, je me retrouve de l'autre côté du mur. Qui l'ouche pareil me cache la vision euh, du coup euh, au nord du mur, mais je peux la traverser. L'intérêt de ce genre de mur euh, peut être utile lorsqu'on souhaite faire comment dire des illusions. Donc il y a un mur ou quelque chose, un faux mur, une illusion de mur, et la personne bah, s'arrête au mur. Et si, si elle souhaitait continuer. Euh, elle pourrait mais en général s'ils ne font pas une, une détection hein, qui va bien pour détecter que c'est une, une illusion laisse arrêter au mur et faire des de chemin. une porte c'est assez simple euh, elle voit du coup un petit icône un petit icône de porte cachée enfin de porte excusez moi de porte en cliquant sur l'onglet portes ça ouvre la porte et du coup la porte est ouverte et le personnage voit derrière derrière la porte. À tout moment, il peut décider de refermer la porte, qui referme sa vision, et de la rouvrir. La porte cachée, eh ben, c'est comme un mur, en fait. Si la personne essaie de traverser, elle a un message d'erreur, et si... Euh, et euh, elle ne le voit bien sûr pas derrière. Seul, seul le MJ. Peut, lui a le, le petit icône qui va bien qui lui permet hein, alors attendez si je retrouve Fonderie, hop. quand je me mets en, en mode jeu voyez je, le, le MJ voit l'icône de la porte cachée c'est à dire que le personnage fait une recherche de, de passage secret de porte cachée et découvre en effet une porte cachée ben le MJ peut à loisir lui ouvrir la porte mais il n'y a que lui qui peut l'ouvrir et à ce, à ce moment là le joueur peut continuer sa progression vers la porte cachée je vais le remettre en mode joueur pour vous montrer c'est celui-ci voilà donc je suis en mode joueur ah, et je peux, je peux. J'étais en mode, excusez-moi, j'étais en mode cible. Et je peux me déplacer à travers cette porte cachée. Et dès que le MJ en fait referme cette porte secrète, porte cachée, euh, ben le, pour le joueur ça de revient, ça redevient un, un mur. Alors voilà les petites explications assez simples, simplicisme dire de comment fonctionne la visibilité et le fonctionnement de ch chacun des murs. Voilà. Là, Je vais vous parler d'une chose qui me chiffonnait énormément. C'était d'ajuster correctement la grille sur ma map. Je galérais avec les outils de base de foundry et j'ai découvert ou m'a fait découvrir un petit module euh, très sympathique que je vais vous mettre dans la description de, de cette petite vidéo. Manage module que je vais vous montrer et qui s'appelle grid scale menu. Il est d'une simplicité déconcertante pour caler, ça, ça grille en, en, en quelques clics. Euh, vous voyez actuellement ma grille n'est pas du tout calée, euh, je devrais être calé sur les petits pointillés noirs Or ma grille avec les petits traits blancs est complètement euh, euh, décalé. Donc en, en ayant installé ce petit module, j'ai tout de suite un petit onglet qui apparaît dans, dans la barre à gauche qui s'appelle Grid Control. Je clique dessus j'ai divers moyens de, euh, de bien ajuster ma grille. Il y en a aussi pour les, les hexagones, mais moi je vais utiliser et j'utilise euh, le 3 par 3 c'est à dire que je vais dessiner un, un carré de, de 3 cases sur 3 cases Vous allez voir donc je me mets dans un point ici alors je mets euh, du coup 1 2 3 je faut que je descende un petit peu voilà je me mets ici je prends le point alors, attendez hop voilà je me viens sur 3 par 3 même ici je commence à dessiner mes trois cases et qu'est ce que va faire le logiciel je lâche qu'est ce qui va voilà il nous dit voilà que ma ma grille ma case fait 256 de largeur qu'est ce qu'il fait en fait il prend la moyenne des trois cases il divise par 3. et il ajuste à ma map et là du coup alors je vais zoomer, si vous regardez bien, mon trait blanc passe exactement sur les pointillés de ma, de ma map, et je peux dézoomer, on peut descendre bien plus, beau, bien plus bas dans la map, on va mon petit bonhomme, on va aller ici, et vous allez voir, ici, j'ai aucun décalage au, minimum, au, au pixel près, grâce à ce petit, vous voyez, mes traits correspondent même à tout en bas de map, exactement à ce que j'avais demandé. Voilà, en quelques clics, j'ai paramétré la grille sur ma carte. Voilà, donc je vous utilise, enfin, je vous conseille, excusez-moi, d'utiliser euh, ce petit module Grid Scale Menu, qui est vraiment, vraiment, vraiment très utile et vous fait gagner un temps euh, considérable lors de, de la création notre map. Donc, petite chose aussi qu'on m'a demandé, et c'est vrai qu'à force d'utiliser, on, on pense que c'est un automatisme, mais c'est vrai qu'au début, je, maintenant que je, je me souviens, euh, je galérais. C'est à, à créer, les faire les murs. Donc les murs, pareil, on va dans le petit onglet de la sorte de petite maison grecque, outils de mur et je vais vous on va dessiner un mur alors si on n'a pas la petite astuce ça peut être assez énervant de faire un, un mur alors attendez je vais me mettre sur un mur tout simple si on clique je vais faire assez, assez grossier et on relâche on a on a un trait mais si on veut refaire un autre et qu'on clique là pour repartir du même point il nous redessine notre trait à partir de la source du trait donc c'est donc on est obligé, ce que je faisais au départ, je vais relier les points en faisant comme ça, qui, euh, quand c'est une toute petite map, je dis pas, ça peut être euh, faisable, mais quand on a une comme celle-ci qui est quand même assez assez cossue, une sorte de petit donjon euh, assez sympathique, euh, c'est très long, alors mais en fait tout simplement, il suffit de, de cliquer ici, d'appuyer sur la touche contrôle de son clavier, et ensuite on relâche, on clique, on relâche, on clique, on relâche, on clique. Et du coup ça va relativement très vite. Et une fois qu'on veut arrêter, le trait est toujours disponible, il suffit de faire un clic droit. Et on peut repartir. Par exemple ici, je appuie sur contrôle Et je refais mon petit mur grossièrement. Je vous l'avoue, c'est juste pour vous montrer. Et on peut faire plein de petits clics et ce qui permet de toujours relier les points. Hop, hop, hop. Je vais m'arrêter là. Je fais un clic droit pour lâcher. Je vais faire un peu une petite porte. Bon, j'avoue là c'est pas terrible. Ma porte est pas aussi large. Je vais le faire comme ça. Et je vais retravailler sur mes points de mur. Je peux en fait passer dessus dès qu'il est, euh, il a grondé un petit peu en surbrillance. Je peux, je peux le bouger. Je vais le mettre, voilà ici et celui-là, je vais le mettre dessus. S'il veut bien, voilà bouger et se mettre, voilà. Pareil pour celui-ci, je vais le raccorder à la porte pour qu'il n'y ait pas de d'espace et en visibilité, ce qui donne bien. On voit bien la porte qui s'ouvre et les contours des murs qui sont qui sont dessinés voilà donc c'est vraiment un, un tout petit, un petit tout petit conseil utilisez la touche contrôle lorsque vous faites des, des murs notamment quand il y a beaucoup de, de petites aspérités à, à dessiner voilà voilà c'était la, la petite le petit tips de fin de vidéo